Oui, cette plénière a donc enregistré la position arbitraire du président pour empêcher un député catalan, légalement élu, bénéficiant de l'humilité parlementaire, de venir siéger sur injonction des autorités de l'État espagnol. C'est un vrai problème pour la liberté de tous les députés européens, car demain la même chose peut se produire en Hongrie, en Tchéquie, en France, et voir la liberté d'un élu du peuple battu en brèche par une décision politique. Et c'est d'autant plus scandaleux que la Cour de justice européenne avait euh, signifié que ces députés euh, élus en bonne et due forme euh, sur leur territoire euh, méritaient d'être euh, députés européens. Et donc euh, pour réagir à ça, une délégation euh, de députés français dont François, dont Michel Rivasi, ira rendre visite aux détenus espagnols à Barcelone le 23 et le 24 janvier prochain.